elle a sur le déclin depuis quasiment le début, un long déclin, mais depuis les années 80 quasiment. Et aujourd'hui, elle est débordée par les neurosciences, par la psychologie connective, par les, les théories comportementales. Bref, elle, elle est quand même sur la défensive. Hein, et et, et ce, que je trouverais, ce que je trouve triste en réalité, c'est de voir disparaître hein, tous tout, tout ces apports. Évidemment, il y, a, il y a des choses que je discute, ce que je discute fermement, mais c'est comme si on voulait jeter le, le bébé avec l'eau du bain. Hein, et je crois qu'en réalité, euh, reste énormément de choses dans la psychanalyse qui a été quand même une des grandes révolutions cognitives du 20e siècle à conserver à faire prospérer et ne pas tout jeter euh, par dessus bord hein. et donc euh, et par ailleurs moi j'ai été euh, euh, j'ai été très attentif et depuis 25 ans à la, à la relation entre histoire et psychanalyse il y a eu un, un dialogue qui n'a jamais vraiment euh, Hein, les, les, les psychanalystes et les historiens sont un peu des des, des euh, comment dire des, des collègues qui s'ignorent par profession hein, ils se connaissent assez mal les historiens euh, euh, à part freud et encore hein, Alice peu les psychanalystes et inversement hein. et pourtant il me semble qu'à cette jointure là comme l'avait vu michel de serteau euh, à ce, ce a voilà il ya des possibles non explorés c'est à dire que il me semble qu'on peut faire faire des un pas très important et à la fois dans le dialogue des sciences de, de, sociales et des sciences de la psyché en reprenant à la base hein, ce, ce ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas marché dans le dialogue de l'histoire de la psychanalyse. Donc je m'y suis euh, je suis attelé à nouveau euh, dans dans le but non pas de d'attaquer Freud et la psychanalyse comme voilà c'est les, les psychanalystes ont l'habitude d'être encerclés par tout un tas de critiques. Euh, c'est bien plutôt l'envie de à un moment où elle décline de dire aux, aux, aux analystes euh, euh, je pense que la psychanalyse s'est en quelque sorte un peu recroquevillée sur elle-même. Hein. Elle a, euh, au lieu d'être dans l'innovation euh, permanente, elle s'est un peu euh, refermée sur des héritages, sur des, des bon, bah, les figures du père fondateur de Freud, mais quelques fétiches, euh, Lacan, Klein. Euh, et au lieu de se transformer, hein, comme dit d'ailleurs Pierre-Henri Castel, elle a, elle a été obsédée par la transmission de la transmission. Et, et, et ce que je n'aime pas chez les analystes, hein, heureusement ils ne sont pas tous comme ça, c'est cette espèce de, de, de, de, de couperet qui tombe « Freud a dit que, Lacan a dit que ». Et, ouais. et derrière hein. et donc il y a tout une, un pan des héritages de ces grandes figures hein, qui, qui doit à mon avis être conservé, être prolongé et puis des choses qui méritent à mon sens d'être oubliées euh, et donc, euh, donc moi je, je suis par plein de côtés euh, très freudien hein. je partage beaucoup d'idées euh, freudiennes l'idée de l'inconscient comme réalité psychique l'idée euh, que le, ce qui prévaut dans nos, dans nos actions euh, et dans nos émotions c'est la vie inconsciente hein. que je crois que euh, la, la, la je crois à la, à la prévalence de la vie d'affect, des affects, des désirs, des fantasmes. Hein, plus, enfin, je pense que quand on, on ne travaille les comportements des êtres humains, on s'intéressant seulement au niveau de la raison, de la conscience, des idées claires et distinctes, en quelque sorte. Hein, on s'enferme en fait dans un champ de fécondité médiocre. Je partage la théorie du refoulement, des retours du refoulé, tout ce qui a trait à la sublimation. Enfin bref, beaucoup de choses du Freudisme. Et en revanche. Freud a laissé la psychanalyse prisonnière d'un postulat, d'un parti pris, enfoui en quelque sorte dans les soubassements de la discipline, selon lequel l'inconscient serait une donnée stable, universelle, invariante, et ne serait pas soumis aux variations de l'histoire il serait un historique. En quelque sorte. Et, et, et c'est là, justement, que le bouquin euh, essaye de proposer toute autre chose avec cette question toute simple hein. « Et si le soi-disant invariant, l'inconscient, variait hein. ?» S'il était en réalité euh, euh, en prise à l'histoire, à l'historicité, à, à, si euh, ce fameux inconscient ne renvoyait pas à une nature humaine universelle et invariable, mais en fait à des processus euh, socio-historiques en devenir. En fait, notre psyché elle, elle se transforme à mesure hein, que se transforme nos mœurs, hein, nos, nos, nos rapports au corps, nos rapports à la sexualité, nos rapports à l'intime, nos rapports entre hommes et femmes, les identités féminines, masculines qui changent, les rapports aux enfants qui changent. Bref, tout ça est pris dans des processus historiques euh, au, au long cours et ça finit par... Euh, Changer aussi nos propres conflits intérieurs, nos tensions psychiques, nos conflits psychiques. Hein, donc, c'est pour ça que j'avance l'idée qu'il y a des névroses d'époque, des névroses de génération, si vous voulez, comme il y a aussi des névroses de classe, et non pas des névroses éternelles. Voilà, c'est un peu l'idée du, du livre. À mon avis, euh, les hystériques euh, de la fin du 19e siècle, hein, celles qu'examinait qu Charcot euh, à la salle pétrière, ou, ou que Freud et Breuer, et la, la psychanalyse, elle commence d'abord hein, par les études sur l'hystérie en 1895. Et aujourd'hui, on va dire, mais où sont-elles passées, en quelque sorte, hein, ces figures qui ont été photographiées, notamment à la salle pétrière, hein, où sont passées ces hystériques Il me semble qu'au principe de l'hystérie, justement, il y a un contexte socioculturel bien particulier, un certain état des mœurs, c'est-à-dire les, les, les, des interdits très puissants en matière sexuelle. Hein, un refoulement sexuel extrêmement prégnant à cette époque-là, en particulier hein, visant les femmes, hein, essentiellement les femmes euh, d'ailleurs, hein, et, et que cette, cette répression sexuelle elle a eu des effets psychiques de très très très importants hein, et elle favorise donc des, des, des, des, des névroses hein, de type hystérique et que euh, vous voyez entre la entre le moment euh, le moment victorien de la fin du 19e siècle et par exemple le moment des années 60 hein, où se où commence la libération sexuelle euh, euh, toute une partie des temps des, des conflits psychiques liés à, à, à ce refoulement des pulsions sexuelles hein, se sont progressivement dissipés aujourd'hui bien plus encore Hein, euh, il y a, voilà, elle a amené d'autres problèmes, la libération sexuelle, mais elle a, elle, a, elle, a, elle a, en quelque sorte, euh, permis hein, aux tensions euh, intérieures liées à ces questions-là, la satisfaction de ces pulsions sexuelles, d'être se, moins forte, de moins peser sur la psyché individuelle. Hein, et donc, je crois que voilà, qui a vous voyez, une névrose d'époque, l'hystérie, hein, voilà, fin de siècle. Et, et voilà, nous, on a d'autres types de conflits, de conflits type euh, narcissique, notamment. Hein, les, les, les, les... Ce qui est très intéressant, c'est que les psychanalystes, se rendent bien compte qu'ils ne peuvent pas tout à fait appliquer les modèles freudiens euh, dans leur voilà aux au, au gens d'aujourd'hui et ce parce que voilà ils sont leurs leur, leur propres conflits hein, sont d'une autre nature ce qui aurait dû les amener à penser que les névroses hein, sont en proie à l'histoire Elles n'échappent pas à l'histoire il y a pas de voilà on pourrait dire pareil de, de l'Oedipe. Hein, je sais pas si voilà de ce qui euh, alors ce qui est très étrange c'est que freud a été cherché dans une tragédie sophocle un, un, un complexe qui euh, serait transculturel, transhistorique, qui serait en quelque sorte au centre de l'inconscient. Hein. Le, le complexe d'Œdipe, euh, c'est le, le, le soleil central, en quelque sorte, de l'inconscient euh, chez, chez Freud. Euh, et en même temps, tous les, tous les, les, les hellénistes je pense notamment à Jean-Pierre Vernon, hein, vous disent qu'il y a une lecture du, du mythe d'Œdipe qui est complètement anachronique, hein, qui ne fonctionne pas. D'ailleurs, Freud, au passage, évacue complètement le fait que le simple fait que Œdipe soit roi, hein, ça ne, ça ne le concerne pas. Mais surtout, euh, le, le je ne pense pas du tout que le complexe de ce soit complètement inopérant hein, mais, mais que le complexe d'oedipe a une une une performativité si vous voulez à un au moment où en europe en occident euh, euh, cette accru cette euh, comment dire est advenu la, la famille nucléaire c'est la famille centrée hein, sur le couple euh, et ses enfants hein, et sous domination patriarcale <rire> etc donc plutôt euh, à, à, à, à l'époque moderne en quelque sorte dans l'âge à l'âge de la sous l'ancien régime là vous voyez monter en puissance la famille nucléaire la famille dite affective hein, dans laquelle pour le coup là les relations que décrit freud euh, euh, notamment chez l'enfant qui se qui éprouve de la de la une sorte de haine mêlée d'amour pour le père hein, chercher une envie de tuer le père pour épouser la mère cette cette structure-là hein, euh, psycho affective elle est à mon avis valable sur au moins trois ou quatre siècles hein, mais aujourd'hui ce à, à quoi assiste-t-on? Voilà, il y a des métamorphoses très importantes des structures familiales aujourd'hui, de, euh, de la parenté. Je revoit revoir aux travaux de par exemple d'Irène Thierry ou de, de, de Maurice Godelier sur les métamorphoses de la parenté, de l'affiliation, des familles plus éclatées, homoparentales, reconnaissance du mariage gay, lesbien, euh, euh, des, des, euh, toutes des relations euh, entre les hommes et les femmes qui, qui ont beaucoup changé, un affaissement de, de la figure du père, euh, euh, des relations entre les enfants et les parents qui se sont démocratisés, en quelque sorte, une autorité beaucoup moins stricte et beaucoup moins verticale. Bref, tous ces changements euh, euh, structurels, enfin pas structurels, mais des changements de fond, hein, et des, des courants de profondeur qui emmènent nos sociétés, font que le complexe d'Oedipe hein, se, ne, ne, se, se délite en quelque sorte. Hein, ce que dit très bien un psychanalyste qui, pour le coup, est très concerné par l'histoire, qui s'appelle Michel Thor, qui a écrit un livre qui s'appelle Le dogme du père, hein, où il, il dit justement aux analystes, à ses confrères, attention, hein, en réalité, hein, ce, la, la, la, la, la psychanalyse a, att, a attaché en quelque sorte sa théorie à, à, à un complexe qui, en quelque sorte, est historique. Et on assiste aujourd'hui... À, une, à un délitement, en quelque sorte, des, des, des structures euh, familiales, Hein, où, où, le, où le complexe de Dieppe fonctionnait comme Freud l'a décrit en quelque sorte. Je sais pas si je suis très clair, j'espère, <rire> mais voilà l'idée. Vous voyez, quel point en fait, l'idée le, le, du livre c'est de montrer que les structures psychiques les rapports de pouvoir entre nos désirs, euh, la conscience et, et, et le surmoi, ce que Freud appelle le surmoi, c'est à la la la, la la la la la la comment dire, l'institution sociale à l'intérieur de nous-mêmes qu'il ne faut pas hein, cette, cette structure, psychique notre structure psychique, elle se transforme à mesure que les. Structures sociales, que nos mœurs changent en fait, hein, que les structures sociales et politiques se transforment. Hein, donc tout ça est, est, est étroitement corrélé. Alors que la plupart du temps, on, on travaille le, la psyché, euh, les sciences psychologiques s'occupent de l'individu, de sa psychologie, puis de l'autre côté, les, les sciences sociales s'occupent du macro en quelque sorte. Hein, et, voilà, et en fait, il faut absolument relier ça. Et celui qui permet le mieux de penser cette jonction entre les structures sociales et les structures psychiques, c'est Norbert Elias qui s'est beaucoup intéressé à ces questions-là. Mes sources d'inspiration, elles sont, elles sont, elles sont assez simples. Alors, au départ, moi, je viens de. de L'histoire du corps, hein, j'ai longtemps euh, donc, du coup, j'ai longtemps été entre l'histoire et la philosophie. Je suis allé vers des philosophes qui brouillaient les frontières entre histoire et philosophie. et Je suis tombé avant tout sur Nietzsche, hein, philosophe du corps qui est philosophe du devenir, et sur Foucault, qui est aussi très chien, qui euh, justement euh, m'a fait découvrir quand j'avais 23 ou 24 ans que, euh, que le corps avait une histoire, hein, notamment à travers Serve Surveiller et Punir, hein, qui raconte euh, au fond euh, la, la, la, la, la, je dirais, la disciplinarisation des corps. À l'âge classique et au 19e siècle, la, la, la manière dont des institutions comme les prisons, les hôpitaux, les casernes, mais aussi l'école euh, ou les ateliers ont fini par euh, par enfin cherchait à produire des corps dociles et assujettis, donc. Je découvre que le, que le corps a une histoire, hein, que le corps est pétri d'histoire. Après, j'ai développé tout ça avec d'autres historiens qui ont été même mes maîtres. quoi. Hein, Alain Corbin, Arlette Farge, Georges Vigarello. qui voilà, et, donc, euh, et avec eux, après cela, euh, je découvre que, que l'histoire euh, peut s'occuper aussi des affects, des émotions, des sentiments, des passions et même des sensations, hein, que tout ça a une histoire, que tout ça, que les, les, les, nos perceptions sensorielles, que nos manières de sentir, d'éprouver, se transforment euh, voilà, se, à travers le temps, qu'elles ne sont pas différentes selon les cultures, les sociétés, ce qui était pour moi un champ totalement nouveau et qui fait donc pratiquer l'histoire des sensibilités. Hein. Et puis dans tout ça, il y avait, entre en dehors de Foucault et puis des historiens que je viens de citer, il y, a, il y avait évidemment la grande présence de Norbert Elias hein, qui justement s'est intéressé dans, dans, à une histoire du temps long, des rapports au corps, euh, des relations, de la distance croissante entre les corps, hein, euh, euh, le processus de civilisation, qui est une idée en réalité très freudienne, qui l'emprunte à Freud, qu'est-ce que c'est C'est un processus de longue durée euh, qui, euh, euh, um, qui va pousser les individus à refouler de, de plus en plus hein, leur... Euh, leur pulsion, euh, leur pulsion leur pulsion leur à canaliser leurs émotions à, à, à mieux se maîtriser hein, à maîtriser leurs émotions spontanées euh, à rationaliser leur comportement hein, et, et ce processus de civilisation va créer entre les êtres une distance accrue hein, et une distance accrue notamment entre les corps hein, donc norbert elias a été très important et il est devenu encore plus important au moment où en fait marc joly un sociologue euh, et historien euh, contemporain a fait jaillir de, des archives elias est un spécialiste d'Elias. Un texte que je ne connaissais pas, c'était en 2011, qui est une sorte de testament intellectuel où en fait Norbert Elias révèle à quel point Freud a été euh, essentiel à sa, à sa théorie, hein, à quel point il n'a cessé de penser avec et contre lui. On s'en doutait un peu, mais il a toujours un peu. Plus ou moins caché à quel point euh, et, et, et où en fait euh, norbert elias le texte est inachevé il n'aura pas le temps de le, le, le voilà de le terminer avant sa mort mais il, il historise les catégories de la psychanalyse et cherche justement la voie pour réconcilier l'inconscient et l'histoire et c'est évidemment ce texte qui a qui m'a qui, qui, qui a débloqué plein de choses pour moi qui m'a permis de, euh, de, de, de, de voilà de décrire tout ou partie de ce livre après j'ai découvert plein d'autres auteurs Enfin, je me suis beaucoup passionné pour cornelius castoriadis qui était un philosophe et psychanalyste en même temps et qui euh, ouvrait aussi des voies assez similaires hein. donc en fait voilà j'ai beaucoup de je cite beaucoup de gens dans ce livre parce que euh, j'ai voilà, j'avais euh, euh, même si je dirais euh, euh, foucault elias castoriadis Deleuze sont peut-être les plus importants et puis toutes les historiens du corps et des affects mais mais j'ai et, et on se dé, on découvre aussi tout un tas d'auteurs qu'on lit plus hein, et qui qui connaît enfin qui avait déjà ouvert plein de pistes. Hein. Je pense à Georges Devreux, à Roger Bastide, des gens comme ça, ou à un psychanalyste qui s'intéressait beaucoup à l'anthropologie qui s'appelle Abraham Gardiner. Bref, c'est des noms qu'on a un peu oublié, hein. alors qu'en réalité, ces gens-là s'étaient déjà aventurés assez largement dans les zones dont que j'essaye de vous décrire. Donc il y a des routes intellectuelles en quelque sorte qui sont parfois fermées et qu'il faut rouvrir tout simplement.